Salut tout le monde c'est Viss je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui putain je suis content de tourner cette vidéo Il est 21h48, mes parents sont partis il y a une soirée, ils ont emmené le petit frère avec, il reste que le chien tout seul à la maison Qui risque d'aboyer au passage, bon on sait pas pourquoi Donc oui, Ennemi vient de sortir de la douche, Ennemi c'est en pyjama comme vous pouvez le constater Même si de base en vrai ça de base c'est une tenue de kung fu en fait Mais euh, je suis arrivé au cours de kung fu avec cette tenue là, j'étais tout fier et tout Et euh, mon maître il a fait ah non non non on veut pas de bourgeois ici je vois pas de quoi il parle donc euh, du coup bah, je l'ai gardé pour la maison c'est devenu un pyjama voilà c'est le soir la lumière est mal cadrée le, tout est un peu bizarre on dirait que mes cheveux sont crado, alors que pas du tout c'est juste parce qu'ils sont mouillés et aujourd'hui on va aller faire une vidéo on va aller réagir à mes anciennes vidéos parce que depuis ça fait l'air de rien ça fait 3 ans qu'on est sur youtube est pour ne pas dire 4 et euh, j'aimerais quand même bien qu'on fasse un point ensemble euh, sur qui j'étais euh, qui j'ai été et qui je suis euh, aujourd'hui maintenant et qui je serai demain mais ça on s'en fout un peu alors oui c'est une vidéo malaisante D'accord peux la regarder, voilà, t'es bien assis confortablement, t'as as le casque, t'as le casque pour pas que les autres ils entendent, parce que sinon il va y avoir un malaise total. Tu t'accroches bien à, à ton fauteuil comme ça. Ça va faire un petit peu mal, vous mettez en plein écran, ça va faire un petit peu mal, mais pour les gens qui m'ont connu avant, ils vont juste les revoir c'est dans une vidéo, parce qu'on va y réagir. Et pour les nouveaux qui débarquent là comme ça, ça va être chaud, tu vois. Bon, je sais pas si je devrais euh, vous présenter celle-là. Parce que elle, elle était très malaise. On va les trier par euh, les plus populaires. Et on va regarder, bah voilà, bon ok, bon ça c'est pas une vidéo très euh, intéressante, ça... ouais c'est un remix quoi Et la suivante c'est elle, qui, alors fun fact, cette vidéo là elle prend toujours des vues aujourd'hui, je, je réactualise Et ça passe de 410 à 420, les mecs vont voir mes anciennes vidéos, mais pas les nouvelles, ils sont restés, euh, ils sont trop nostalgiques en fait Ah oui, je like mes vidéos, alors déjà ça me paraît normal, premièrement parce que je vais, je, bah, je vais pas les disliker Et deuxièmement, tu vois là là c'est pas plein, là c'est plein, tu vois, et c'est jouissif, en fait c'est vraiment satisfaisant de le remplir euh, de toutes couleurs en fait Bon, et du coup on avait fait, du coup là on avait fait une compilation de jeux.io Parce qu'on était très inspirés euh, On avait fait une intro ratée, oui parce qu'on ratait beaucoup les intros avant et Donc on commence tout de suite par Paper.io En gros c'est un jeu euh, super cool Qui est, et voilà, t'as compris le but voilà. en regardant ça ça te dit rien donc... Voilà, donc en fait il fallait voir le, le, le truc pour comprendre le jeu Je, je, je n'expliquais pas, j'avais tellement la flemme en fait Je n'expliquais pas, c'était bon pourquoi pas hein Aujourd'hui on fait une réaction à nos anciennes vidéos Donc c'est pas mieux Ok les amis, donc le deuxième jeu c'est bien évidemment Le deuxième jeu c'est bien évidemment euh, euh... Aga oui. Alors, est-ce qu'on voyait, est-ce que est -ce que ça se voit voilà, visuellement voilà, Est-ce que ça se voit Répondez honnêtement à la question dans les commentaires. Est-ce que ça se voyait que j'improvisais tout le temps Bah, c'est un peu comme là en fait aujourd'hui. Là, actuellement, je veux dire, euh, ça finalement, c'est quelque chose qui n'a pas changé hein, de par rapport à avant. On fait toujours de l'impro. C'est juste que là, ça se voit moins, je crois. Je sais pas. <rire> a Gario, donc on monte d'une bouboule et le but c'est de grandir en mangeant ses petits points, quoi. Ouais! Ok ça va merci, bon celui-là au moins je l'ai expliqué ce jeu Et enfin le troisième jeu qu'on a fait euh, Qu'on a fait dans cette vidéo là et qu'on a fait il y a pas longtemps Aussi, bah là, la dernière vidéo, après celle-là enfin, celle okay, oh, était... okay, En gros c'est un jeu de verre le terre Tu vois, wouhou, mmh. Ou en gros euh, le but C'est de, en gros t'es un verre et au plus tu manges Tu vois les petits points, au plus tu grand lit, ça se voit pas trop Mais c'est le cas, et en gros tu peux tuer les autres Là je vais te montrer comment, attends, ouais Un peu de doux, voilà comme ça Si leur tête touche ma queue, mon corps Sans contenu sexuel bien sûr, euh, en gros Ça va aller la blague de qualité mec, bon, euh, on dit ça mais on l'a fait l'autre jour aussi hein. voilà. Bon, c'était une vidéo intéressante avec, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait un écran de 3 minutes euh, Il me semble, ouais voilà euh, Donc après les autres vidéos c'est un petit peu des réactions aussi, pareil hein. Là je me suis perdu sur Youtube, alors c'est la mec, c'est la mec Voilà, j'ai pas besoin de parler, celle-là c'est une pépite Une pépite parce que la vidéo en soi elle est malaisante Déjà on voit le ennemis, euh, plus puceau prépubère sans barbe ni rien avant D'ailleurs faudrait que je me rase, ce serait intéressant Alors il se trouve que le 6 juillet 2019, c'était la fin de ma quatrième, j'allais rentrer en troisième le, le septembre suivant Et je m'étais disputé avec un ami, euh, Nelka pour ceux qui s'en rappellent, bon Et donc c'était le bordel et, et j'avais décidé de faire une vidéo réaction En mode, euh, vas-y je vais faire une vidéo dans laquelle je vais me foutre de sa gueule, voilà j'ai. En fait on, on fait une vidéo réaction où je fais une vidéo réaction, un petit peu bizarre finalement on peut le dire Olus, mon cher ami, euh, t'as remis ton bandeau sinon... Bah attends pourquoi j'ai lu les commentaires c'est il y a deux ans euh, bon là il y a eu beaucoup de commentaires que je vous laisserai le de voir si vous êtes passionné T'es un connard <rire> C'est là elle m'a j'ai envie de la liker Mais bon ça va réveiller le mec de il y a deux ans Quelle est la raison de ta critique tu, tu critiques Nelka Ok. Je n'ai pas précisé mais tout est à prendre avec humour Euh... Ah bon euh, C'est cool <rire> c'est cool en ce moment, t'es actif sur Youtube Si tu savais mon pote Je le connais je lui ai dit de reprendre car il avait arrêté euh, Bah de bonheur mon pote ça aura marché deux secondes Et puis après, bah Enmiss il est redevenu Enmiss Bonjour tout le monde c'est Enmiss Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo dans laquelle je vais présenter Ma chaîne Youtube magnifique. Ok, bon, là, actuellement, aujourd'hui, là, là, maintenant, peut-être que plus tard, je, je referai cette vidéo en mieux pour représenter la chaîne de manière officielle. Mais là, cette vidéo de 2043, je voulais, je voulais vous la résumer en 5 secondes. De, sur cette chaîne YouTube, il y aura du gaming, de l'inactivité et du what the fuck. Au revoir. Et du orange. Éventuellement, mais bon voilà. Ah, le pavé, ah bah MDR, j'ai pas lu. Bon, voilà, c'était une vidéo malaisante, bah, les ex ultime, quoi. Voilà, alors, les spéciales Noël, j'avais tenté quelque chose d'intéressant, euh, à savoir des musiques. Bon, c'était des musiques d'ambiance, des musiques un petit peu jazzy des, des, des reprises pour la plupart. Et bon, ça a pas trop, euh, ça a pas trop marché. Qu'est-ce qu qu'on a Pas de miniature pour cette fois. Ah, putain, merde, on est privé, on a été méchant. Alors, ennemis on like ses propres vidéos Ah, merde, il m'a grillé le con. Et fais une vidéo setup. Ah, tu. D'Eurofox, tu veux une vidéo setup Setup, ok. Euh, micro, écran, écran, euh, caméra, euh, ordinateur. Et voilà. Et ennemis Et alors tu Bandana aussi, bandana. Et trop chou. Ah, euh, par contre, ce commentaire-là, je sais pas trop comment le prendre. On va aller voir une image aléatoire de la vidéo. Oh, salut. Oh, salut, oh, salut tout le monde. Trop chou. Ah oh, putain, il me manque ce pyjama. J'aimerais tellement pouvoir y re-rentrer aujourd'hui. Oh, on avait. Alors ouais, celle-là, mec. On est sur. Fortnite mon gars Qu'est-ce tu vas faire, faire Je me rappelle comme c'était hier Et donc on avait 0 dislike Il y a 0 dislike 126 vues, 0 dislike, 18 likes. Ah peut-être que c'est parce que j'ai mis le foulard ultime du ninja C'est quoi ce que j'ai envie de te dire mon pote il y a, Je distingue deux catégories de vidéos sur ma chaîne YouTube De là à genre c'est là, je sais pas si je l'inclus ou je l'inclus pas, mais à partir de à peu près là, il y a une ambiance de malaise. C'est bon enfant, c'est à l'aise à la caméra, c'est pour... Euh, j'étais je, je quel quelqu'un de, de, de très... de correct, j'étais je, je, pas de dégueulasse. Vraiment, il y avait pire. Mais mec, les vidéos en soi, elles étaient malaisantes, quoi. Comment, comment ça, tu vois pas T'en fais voir Ah ouais, tu vois pas. Il est là-bas. Non, pas la branche que vous voyez. Déjà, saturation ultime. Oh là là-bas, oh mes oreilles, bah ouais. Je me demande surtout comment les 13 likes sont arrivés là en fait. C'est 23 minutes de, de malaise, 23 minutes d'emmerde quoi. Avec un... J'avais... Je... Voilà. La définition de Ennemis, c'est ça. Tout le monde c'est c'est pour une nouvelle vidéo dans laquelle... Euh, J'ai pas l'idée de vidéo, donc euh, je vous propose les amis... Euh, comme... <rire> ça, c'était le Ennemis à l'époque. Et c'est la définition d'Ennemis de d'aujourd'hui, c'est-à-dire improvisation. Je commence une vidéo... Pourquoi je fais une vidéo Je sais pas. Ce, qui, ce que j'aime bien moi, et ce... voilà, le moment poétique, je, quand je fais une vidéo moi, personnellement, je la fais pour, euh, pour mettre de l'activité sur ma chaîne YouTube évidemment, et puis pour interagir avec vous parce que je sais qu'il y a des gens qui vont la regarder. Aujourd'hui c'est vrai que je, je sais qu'il y a mes amis qui vont la regarder, euh, s'ils si, si, la skippent pas quoi MDR, j'ai du mal aujourd'hui à réaliser qu'il y a des, des gens que je connais pas qui, qui, qui regardent mes vidéos parce que je sais que c'est pas vrai. Il peut y avoir 129 vues, je sais que la plupart auront juste cliqué et hop et, et voilà ils sont partis quoi tu vois 23 minutes de vidéo comme ça avec un mec comme ça tu peux pas c'est pas possible comment tu peux faire mais là et mon fond d'écran il est joli vous voyez pas mon piano Putain. voilà le mec fait son intéressant ça c'est malaisant je sais pas comment s'il y en a parmi vous qui ont regardé la vidéo en entier pour la regarder et pour, pas pour dire oh, moi j'ai vu la vidéo de demi en entier et tout non vraiment parce qu'il l'aimait mais dites le moi quoi parce que c'est ça me choquerait de le savoir c'était moi dans mon esprit c'était bon ma vidéo c'était un bar en fait ma chaîne youtube c'était un bar tu marches dans la rue, tu peux aller n'importe où Tu peux rentrer chez toi, tu peux aller euh, au bar d'à côté Tu peux aller au casino etc. Et moi j'étais un bar parmi tant d'autres Et les gens ils venaient, je faisais pas une vidéo pour la montrer aux spectateurs. Je faisais une vidéo pour dire Voilà le bar est ouvert, venez si vous voulez Et venez dans l'ambiance Si vous vous faites chier, regardez la vidéo avec moi Ça c'était là, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse cette vidéo là Je la fais pour vous la donner, tenez j'ai fait cette vidéo Tenez, alors qu'avant c'était Bon bah écoute je fais une vidéo, allez-y venez si vous voulez et tout Voilà, ça c'est la différence entre mis de maintenant et mis d'avant Mais, mais mais, mais, mais je prends toujours plaisir à faire des vidéos et ça c'est une très bonne qualité Il est fou, oui, il est con, bah oui Moi je vous propose donc, euh, bah ah il a... Voilà c'est simple, hein. des cuts, pas trop de zoom, ça c'est un petit peu chiant à faire Du montage à peine fait, c'est à dire on met une musique de fond, c'est fait Cette vidéo là je me rappelle, comme si c'était hier l'avoir tournée. Et il se trouve qu'à l'époque j'aimais une fille Comment je faisais mes vidéos, c'était très simple et aujourd'hui je le fais toujours Toutes mes vidéos je les faisais en mode, qu'est-ce qui se passe si ma crush... Regarde la vidéo. Si ma crush et si ses parents à elle, regarde la vidéo. Avant on était jeunes, on avait 13, 14 ans, 15 ans, allez, on était proche de nos parents parce qu'on était enfant, c'est normal. Et donc je me disais, si la famille de ma crush et ma crush regardaient la vidéo, qu'est-ce que ça leur évoquait Ça j'ai pensé ça au moment du tournage de la vidéo, au moment du montage de la vidéo et au moment de la publication de la vidéo. J'ai pensé que ça lui plairait et que ses parents auraient dit, écoute... C'est un bon mec, il est bon vivant, et il fait des vidéos sympas. Je voilà. Si j'avais su à quel point c'était une erreur, oh, mon pote, j'aurais jamais fait tout. Donc on va revenir sur ma chaîne et voilà, je vous disais, les vraies premières vidéos, c'était à partir de là. Elle, elle est. Les deux spéciales Noël là de 2020, elles étaient géniales. Cette de Fortnite, je la revois aujourd'hui, il n'y a pas de malaise. Bon voilà. Mais sinon, la plupart des vidéos, euh, après là, c'est bien. Voilà. Je commence... Moi, je considère qu'à partir de là, il y a trois semaines, il y, y a eu un tournant. C'est-à-dire que là, Là les vidéos ne sont plus les mêmes. On le voit aux miniatures Les petits contours orange là, c'est le signe de l'anime production. Là, ça commence euh, une évolution sérieuse. J'ai envie de vous montrer aussi un petit let's play qu'on avait commencé. 3, let's play Minecraft. Tout le monde sait jouer à Minecraft, mais bon, euh, j'ai quand même décidé de faire un let's play. Et on va regarder le let's play numéro 1. Voilà, déjà, inclut une communication commerciale Absolument pas. Je vais juste mettre ça pour me la péter. 25 minutes, on voit déjà la gueule de la vidéo. Minecraft, bien sûr, c'est évident. Alors, Minecraft, pour ceux qui savent pas que c'est, c'est un jeu de type Ah oh, non mec, pour ceux qui savent pas ce que c'est, même ceux qui savent pas ce que c'est, ils savent ce que c'est. Retenez bien comment elle est cette première vidéo. Donc le fourneau ça se présente comme ça l'interface. Là il y a euh, le combustible et là il y a ce qu'on veut faire cuire. Ça donnera un résultat le truc. Bonjour tout le monde, c'est Ennemi. C'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce tutoriel sur Minecraft à savoir bien débuter. Oh mais c'est quoi ça? Première vidéo? Presque il hurle. Deuxième vidéo il parle on dirait il est dépressif. Alors t'as totalement raison, mais je vais te corriger, il n'est pas dépressif. Il fait The Audio parce que j'avais regardé les tutos et je me suis dit putain mec, je vais faire comme les tutos de les, les, Let's Play Minecraft sérieux. Absolument, tu lis sérieux et ennemis, ça a donné cette putain de vidéo. Donc, petit rappel euh, de ce que nous avons fait dans le premier épisode, nous avons vu ensemble les bases. Je parle avec un langage soutenu. C'est quoi ça Voilà, bon, quelle est J'attends votre réponse et sérieusement en commentaire, de toutes ces vidéos là, de celle là incluse. Parmi toutes les vidéos, aucune exception, que ce soit la musique ou du What the fuck, ou des podcasts ou euh, des présentations. Ou des hommages, ou des euh, dérivés, ou des enemies euh, productions, ou du gaming, vraiment n'importe quoi. Quelle est la meilleure vidéo Celle qui vous a fait le plus rire, celle qui vous a le plus diverti, que je puisse m'en inspirer, que je puisse. Continuez à vous procurer ces émotions-là que, que ces vidéos-là vous ont procuré à vous Allez, on va faire un top 3 des premières vidéos D'accord en, en position numéro 3 Honnêtement, ça va peut-être vous surprendre Mais celle-là, elle est bien Pour un débutant, ça fait une vidéo de 5 minutes 0 dislikes, 14 likes 13 commentaires C'est pas dégueu Pour une première vidéo officielle Avec 150 vues à peu près Avec un mec comme ça Qui connaît à peine le montage Et qui sait pas faire deux calques de, calque de vidéos Bon, en position numéro 2 On a... Cette vidéo, je pense que c'est une vidéo qui mérite sa deuxième position avec zéro dislike, encore une fois je suis choqué, le petit youtube coupe à la fin Et la première vidéo, pour moi la meilleure, elle est imbattable, enfin pour mon moi de l'époque, c'est à dire qu'aujourd'hui je pourrais faire mieux si je refaisais sur le même jeu, si je faisais les mêmes choses et tout Je pourrais mieux faire, j'ai pris à la fois plaisir à tourner, vous attendez, de quelle vidéo il s'agit Il s'agit de la vidéo je teste enfin forte Aujourd'hui encore, des fois, quand je, je, je suis dans un mauvais mood, on peut le dire Eh ben je regarde cette vidéo Et je te jure que ça me redonne le sourire C'est pas Fortnite qui est plaisant à voir C'est pas Ennis qui est plaisant à voir C'est Ennis qui joue pour la première fois à Fortnite et vous allez me prendre pour un égocentrique vraiment mais j'aime je, je, mon contenu j'aime ce que je fais, je suis fier de ce que je fais même de ça, pour rien au monde je ne supprimerai une vidéo que je trouve malaisante à mort, il y en a une seule de vidéos que j'ai supprimée. arrêtez de rabaisser la chine. j'avais fait une vidéo polémique qui avait fait euh, 60 commentaires je crois, donc elle j'ai pris la responsabilité de la supprimer parce que c'était irresponsable d'avoir fait ça, c'est voilà et j'ai aussi dit que je dirais euh, quelle vidéo j'ai pris le plus plaisir à tourner, honnêtement il n'y a pas de réponse, Toutes les ai aimés. parce que faire une vidéo c'est un acte noble c'est un acte noble dans le sens où tu le fais pour une communauté qui attend quelque chose qui attend ou qui n'attend pas parce qu'en ce moment bon c'est vrai que voilà mes 150 abonnés là j'ai commencé à arrêter les vidéos après à partir de là ça y est ça voilà et comme je vous l'ai dit ma, ma chaîne youtube c'est un bar venez-y quand vous voulez alors j'ai fait deux playlists nostalgie ricitas et calme et repos nostalgie c'est toutes les musiques ricitas que vous pouvez mettre en boucle pour vous ambiancer sur du ricitas et pour la nostalgie avoir le forum du 10-25 et tout et calme repos c'est vraiment mes musiques à moi les musiques que moi j'écoute mais voilà comme je l'ai dit ma Ma chaîne youtube c'est un bar plus à... voilà je présente mes officielles excuses d'avoir été absent et je m'excuse parce que je sais que ça va encore Arriver, je sais que c'est pas la dernière fois où je serai Absent autant que ce que je l'étais, moi j'aime Faire des vidéos, je continuerai à faire des vidéos Pour vous et pour moi, ma chaîne Youtube C'est un bar, ne l'oubliez pas Venez quand vous voulez, prenez un verre, vraiment je vous l'offre Allez regarder les anciennes vidéos, si ça vous plaît Faites-le écouter Et surtout, activez la petite cloche des notifications Parce que vous voyez, il va y en avoir des vidéos Et surtout ce qui arrive à grand pas, ce que vous devriez Regarder, à part les vidéos qui arrivent C'est la série animée My Life, je vous jure que Celle-là, c'est toute ma vie qui dépend de ça. Je vous assure, je vous le promets à jamais que je le ferai. Et quand je l'aurai faite, je vais continuer les saisons suivantes, mais au moins... Je pourrais m'y consacrer à temps plein et donc j'aurai plus de temps pour mes vidéos Et je serai donc, oui je parle comme un président et alors, plus actif Je vous jure que ce bar deviendra un bar populaire Mon bar est ouvert et je vais le réentretenir. je vous promets que... En attendant les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo euh, J'espère que bah, vous aurez pris plaisir à la regarder avant tout Et puis bah si vous l'avez regardé elle, je pense qu'elle sera longue Parce que ça fait une heure que je tourne quand même là Faudra falloir que je monte et ça c'est chiant Vraiment le montage c'est bien mais avec mon logiciel qui bug Ça me casse les Une fois que j'ai fini le... le... Publier la vidéo c'est quelque chose qui est génial voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Je vous invite à partager la vidéo Et surtout je vous invite à la liker si vous l'aimez Vraiment rejoignez notre bar. Je vous jure venez, je vous jure ça en vaut le coup Peut-être que vous ne voyez pas le, le bénéfice aujourd'hui Mais je vous assure que c'est beau quoi On se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo Enfin très vite, est relatif vous le savez c'est miss euh, Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis euh... j'ai pas tout trop. Je sais pas comment finir ma vidéo. Du coup on va faire euh, la l'outro classique que j'ai fait dans la plupart des vidéos, c'est à dire euh, bah, je vais faire une transition euh, vers euh, une image de fin, quoi. Oh, oh, oh, oh par contre oh, doucement doucement Oh putain Oh là la merde On n'entend plus que ma voix c'est ça Bah ouais putain j'ai mis l'outro trop rapidement Oh merde Bon bah j'espère que c'est une outro de qualité <rire> Ok voilà bah, c'est chiant Bon allez à bientôt mes amis Et merci de vous être abonné Vous ne le regretterez pas, ça c'est certain